on parlait d'amour et si on parlait de l'une des choses peut-être les plus importantes dans la vie si ce n'est la chose la plus importante alors quelle est la place de l'amour dans son business pourquoi j'aimerais parler d'amour avec toi parce que si tu es quelqu'un qui t'est lancé dans le coaching par amour et eh ben c'est essentiel que tu retrouves de l'amour constamment dans tout ce que tu fais il y a trois éléments que j'aimerais te partager. La première, c'est l'amour pour les coachés, les prospects, les gens, la communauté. L'amour pour les autres. Le deuxième niveau d'amour dont j'aimerais te faire part aujourd'hui, c'est l'amour pour ce que tu fais dans ton business, tes actions. Et la dernière chose que j'ai envie de te partager, c'est l'amour pour toi-même. Et c'est tellement important qu'on remette de la place, qu'on laisse de la place à l'amour dans son business. Pourquoi Parce que tu es un être plein d'amour. Tu es un être qui a besoin d'amour. Et à moins que tu me dises, moi, je me suis lancé dans le business pour juste l'argent ou à la limite si tu me parles d'amour de l'argent, mais je pense pas que ce soit ton cas. Tu vois, si tu écoutes, <rire> si tu participes à ce euh, summer euh, camp. Et eh bien, mettre de l'amour, c'est ce qui va aussi te permettre d'aligner tout ce que tu es avec ce que tu fais et d'amplifier l'efficacité de ce que tu fais. Ok, on rentre en détail, si ça te va, let's go. La première chose, c'est d'aimer ta communauté, aimer tes prospects, aimer tes clients. Pourquoi c'est la base Parce que c'est ça qui va te pousser à vouloir échanger, discuter avec eux, les comprendre. Alors là, tu vois, je sais qu'il y a des chances que certaines personnes se disent ah, j'ai pas tant d'amour que ça pour ma communauté ou mon avatar client. Donc dans ce cas-là, moi j'ai envie de te dire que tu n'es peut-être pas dans le la bonne niche. Si tu n'aimes pas profondément tes prospects. Au point où tu as envie d'échanger, discuter avec eux, de les rencontrer, de déjeuner avec eux, d'organiser une conférence, un atelier avec eux, de pouvoir les avoir en appel, c'est que, c'est pas que tu manques d'amour. Je peux pas croire ça. C'est que, bah, c'est pas les bonnes personnes. Tu vois, si moi demain je lançais un business sur la séduction, j'aurais pas autant d'amour pour les gens que je coacherais. Pas parce que j'aime pas ces gens-là, parce qu'il n'y euh, a rien de mal à vouloir. Euh, se mettre en couple hein euh, mais parce que en fait c'est pas la bonne niche pour moi donc ça déjà ce que c'est ce que j'aimerais te dire et tu sais hier on parlait de vendre c'est servir, vendre c'est servir et pour servir il faut aimer et du coup j'ai envie de t'inviter à te poser la question si j'aime vraiment parce que là tu me dis mais non Lingen moi j'aime déjà ma communauté c'est top si tu l'aimes vraiment pourquoi tu ne lui proposes pas des appels découvertes avec toi Pourquoi tu n'es pas plus proactif Pourquoi tu ne prends pas plus les devants Pourquoi tu crées juste un tunnel de vente et tu attends que les gens s'inscrivent et prennent un appel et euh, du coup tu te retrouves avec deux appels par mois Pourquoi tu ne communiques pas en stories directement Pourquoi tu n'envoies pas un email trois fois par semaine pour proposer un appel avec toi si tu les aimes tant que ça Puisque faire une session avec toi va les aider et que... Une des manières d'aimer les gens, c'est de les aider. Pourquoi tu ne le fais pas Voilà, je te challenge un petit peu. La deuxième chose, c'est l'amour pour ce que tu fais. Peu importe si tu interprètes ça d'une mauvaise manière. Mais ce que je peux te dire, c'est que là, quand je fais cet audio, je suis plein d'amour pour ce que je fais. Je suis là, au bord de la Marne, en train d'enregistrer ça. Euh, je parle avec mes mains. Euh, J'ai le sourire parce que c'est beau. Et puis parce que je sais que ce que je te partage peut potentiellement t'aider. Et puis, je, je trouve ça juste formidable de marcher avec un smartphone et un micro euh, cravate attaché. De pouvoir euh, parler à des milliers de personnes dans le monde. J'aime ce que je fais. C'est formidable. Je vois ça comme une opportunité géniale. J'aurais aimé vivre à aucune autre époque que celle qu'on vit maintenant. Et je suis plein de gratitude pour ce que je fais, parfois, ça va mal. Et est-ce que j'ai plein de gratitude que quand ça va bien Non, et c'est ça la difficulté. C'est notre capacité à aimer ce qu'on fait et notre business, même quand ça va mal. Est-ce qu'au moment où je suis en train d'enregistrer cet audio, tout va bien dans ma vie professionnelle et dans mon business ben Non, en fait, pas du tout. Mais parce que je suis tellement passionné, je crois tellement en ce que je peux faire. J'ai tellement d'amour pour mon business qui... bah, j'appelais mon entreprise, mon enfant en fait, avant d'être marié et d'avoir un enfant. Ok, Je ne le fais plus maintenant parce que je ne peux pas quand même comparer mon, un être humain à une entreprise. Mais je le vois comme un enfant entrepreneurial. C'est le résultat de ma créativité, de mes envies, de mes rêves. Et du coup, j'aime ce que je fais. Et quand j'aime ce que je fais je suis meilleur dans ce que je fais et j'ai plus d'impact. Tu vois, si je te parlais un peu comme ça, bon, aujourd'hui, je vais te parler de augmenter son taux de compte. Non, tu vois, il faut que je te parle avec le cœur. Et du coup, ça me permet aussi de te partager le fait qu'il y a des canaux qui vont être plus efficaces pour toi. Peut-être que faire une story sur Instagram, Instagram pardon, ça ne t'inspire pas. Peut-être qu'il faut que tu fasses des audios. Peut-être que les audios ne t'intéressent pas. Tu as envie de faire des vidéos. Bref, va trouver le canal aussi qui te permet... De encore plus apprécier ton business. Et dernier point, c'est peut-être le plus profond et c'est certainement le plus compliqué à aborder, c'est l'amour envers toi-même. Quelle attitude tu as envers toi-même quand tu vis des échecs Est-ce que tu te trouves nul Est-ce que tu te décourages Est-ce que tu dis que tu devrais abandonner, que tu n'es pas fait pour ça Ou est-ce que tu as plein d'amour pour toi, de bienveillance est-ce que tu t'aimes comme tu aimerais tes coacher Ou est-ce que l'amour, c'est que pour tes coacher avec toi, faut être dur Et souvent, je l'observe ça chez les coachs. Il y a beaucoup de bienveillance pour les autres, mais pour soi, il n'y a plus rien. Et dès que ça se passe mal, on se flagelle et on se trouve nul. Et ça, c'est peut-être l'un des pires dangers. Et C'est peut-être le truc qui empêche le plus les coachs et entrepreneurs de réussir. C'est au final de ne pas s'aimer assez pour persévérer, pour croire en soi, pour se redonner une seconde et une troisième, et une quatrième, cinquième chance. Je ne dis pas que le business, est aussi simple que juste de s'aimer, mais c'est la base, un amour inconditionnel pour soi. Je ne m'aime pas plus ou moins quand mon business croit ou décroît, sinon ce serait terrible, tu imagines Genre ton business, ton chiffre d'affaires fois 10, tu t'aimes 10 fois plus. Et quand euh, tu es dans le rouge sur ton compte bancaire, eh ben, tu t'aimes plus. C'est ce exactement le contraire de ce à quoi tu aspires dans la vie. Et pourtant, et pourtant, quand on ne met pas cette conscience, on peut facilement tomber dans ce piège. Donc, mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est t'inviter à explorer et à diagnostiquer, à, te, à mettre de la conscience sur est-ce que tu t'aimes autant que tu aimerais t'aimer autant que tu mériterais de t'aimer maintenant, il y a un autre niveau d'amour dont je ne parlerai pas aujourd'hui mais certainement à un prochain jour c'est l'amour divin l'amour qui vient d'une puissance qui nous dépasse parce qu'en tant qu'être humain on est limité mais je pense qu'il y a quelque chose de supérieur et que c'est en se connectant à cet amour qu'on peut aussi être beaucoup plus puissant j'ai beaucoup aimé passer ce temps avec toi. J'espère que ça t'aide et j'ai une invitation pour toi. Tu le sais maintenant, on a lancé le programme Coach en Mission et j'aimerais t'en parler un peu plus aujourd'hui pour voir si c'est quelque chose pour toi. Alors, le programme Coach en Mission, il est pour qui Il est pour les coachs qui génèrent moins de 30 000 euros par an. Si jamais tu génères plus de 30 000 euros par an, viens me contacter, on a quelque chose d'autre, de plus privé, de plus... Voilà, de plus privé pour toi, envoie-nous un email. Mais le programme coach en mission, on a voulu le créer pour la majorité des coachs dans notre communauté. Pourquoi Parce qu'on veut créer des coachs en mission, on veut équiper les coachs en mission. Et pour ça, on a changé un peu notre modèle. On a voulu accompagner de manière plus large. Donc si tu génères moins de 30 000 euros par an et c'est peut-être même 0 euros par an, ce programme est fait pour toi. Je t'invite à cliquer sur le lien en description, à regarder la vidéo et à voir si c'est bon pour toi. Et si c'est le cas ou que tu te poses encore des questions, on se fait un appel qui t'engage absolument à rien. Je te donne rendez-vous en description et puis j'espère peut-être faire cet appel avec toi.